Ah, je suis content de te retrouver dans cette vidéo une nouvelle vidéo que je publie mensuellement cette chaîne youtube une vidéo tout simplement et eh bien où je te parle de mes investissements en bourse L'idée si tu veux, je me suis lancé il y a maintenant quelques mois, et eh bien tout simplement, c'est d'investir une partie des revenus que je génère grâce à mes investissements en immobilier, mais grâce aussi également à mes sous-locations et grâce à ma conciergerie d'appartement. Bref, tout ce qui est lié autour de mes différents business dans l'immobilier, d'investir une partie du cash flow généré, de la trésorerie générée, et eh bien tout simplement en bourse. Donc je me suis fixé un objectif, et eh bien c'est tout simplement de me générer des revenus passifs et l'idée eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher, tout simplement dans ce challenge, eh bien d'aller chercher 2000 euros tous les mois de revenus passifs grâce à la bourse. Donc l'idée, c'est que tous les mois, eh bien, je publie une vidéo où je fais un point sur mon portefeuille, mais également aussi sur les différents investissements que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Et d'ailleurs, ce n'est pas que j'ai prévu, c'est que je te les fais en live tout de suite dans quelques instants. Petit teasing avant de passer à la suite. Eh bien, Aujourd'hui, c'est vrai que dans le moment où je te fais cette vidéo, c'est vrai que la bourse eh bien, a une tendance plutôt baissière, mais tu vas voir qu'il y a quand même de belles opportunités et c'est aussi que par rapport à ma stratégie, eh bien, tu vas voir qu'il y a quand même des actions à réaliser ce mois-ci, mais je t'en parle dans quelques instants. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu découvres le petit bouton s'abonner, tu actives petite clochette et comme ça, tu recevras tous les mois deux vidéos. Où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie et une fois par mois, eh bien, je te publie justement une vidéo liée à mes différents investissements en bourse que je partage tout simplement avec toi en total transparence Donc n'hésite pas à t'abonner bien évidemment et puis n'hésite pas aussi à consulter ce channel où justement je publie cette vidéo, cette playlist on va dire que je publie tous les mois. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on fasse un point sur mon portefeuille dans un premier temps, sur les différentes actions que j'ai pu prendre, voir un petit peu comment ça s'est comporté et puis on va voir aussi sur quelles actions je, sur lesquelles je vais rentrer ce mois-ci. Alors, je voudrais quand même préciser avant tout que bien entendu, je ne suis pas un conseiller en investissement, euh, je n'ai aucune prétention par rapport à ça, je, Voilà, tout simplement, moi ce que je mets ici, cette chaîne YouTube, c'est le reflet de mon expérience, c'est tout simplement mon quotidien ce que je fais mensuellement cette opération qui me prend peut-être une heure ou deux en analyse et derrière je place mes différents ordres. Ben, L'idée c'est de les partager avec toi tout simplement mais encore une fois tu fais ce que tu veux de ton côté Hein, ça n'engage que moi et ça n'engage que toi par rapport à tes investissements. Je rappelle que les investissements en bourse sont comme des investissements risqués, mais à mon sens, vu aujourd'hui l'inflation qu'on est en train de connaître, laisser son argent sur son compte bancaire, à mon sens, ce n'est pas forcément la meilleure solution et je préfère de loin l'investir sur des produits financiers où je sais que dans le temps, même si les actions sont plutôt baissières, eh bien, je sais que dans le temps, de toute manière, elles vont être profitables et c'est des actions qui ne font qu'augmenter. Hein, si on reprend par exemple l'histoire et si on reprend le SP 500, où d'ailleurs je vais, on va dire majoritairement sur ce type d'actions, les actions américaines, eh bien on le sait, depuis des décennies, ce sont des actions qui ont une tendance haussière. Même si effectivement il y aura des vagues et qu'effectivement il y aura des, des, des chutes importantes, et on le voit en ce moment puisque depuis le début de l'année, la bourse a plutôt tendance et les actions ont plutôt tendance à baisser. On est sur un marché plutôt baissier. N'empêche qu'on a des remontées parfois et des tendances à la baisse. Et là, c'est vrai qu'on est plutôt sur une tendance à la baisse. Mais justement, à mon sens, c'est une belle opportunité puisque si on suit eh bien mon objectif et si on suit notamment ma, ma stratégie, ma stratégie, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement d'aller sur des actions sur lesquelles on croit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi Warren Buffett. C'est-à-dire que si effectivement l'action sur laquelle tu crois, c'est une action euh, que, tu, que tu vraiment envisages sur du long terme, et c'est bien ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment je me projette sur du long terme, et eh bien justement, si l'action est à son plus bas, n'est-ce pas un bon point d'entrée pour justement aller cette action ou peut-être même pour renforcer ses positions Tu comprends bien que... On le sait, les actions, ça ne va jamais tout le temps croître. Il y aura des variations plus ou moins importantes. C'est vrai qu'en ce moment, on est sur plutôt un schéma baissier, mais il n'est pas du tout dit. D'ailleurs, on le voit au, au jour où je te, je te tourne cette vidéo, les actions sont plutôt tendance haussière. Mais on sait que de toute manière, c'est une tendance baissière. Donc, ça va forcément redescendre. Donc, l'idée, si tu veux, c'est d'arriver à prendre des points d'entrée pour soit rentrer sur une action ou au contraire la renforcer. Toujours en ayant pour idée qu'on vise... Voilà, du long terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par du long terme C'est au moins 10 ans. Et plus tu vas conserver ces actions, plus derrière, eh bien, tu auras une profitabilité à venir dans les années à venir. Mais c'est aussi, la stratégie, c'est aussi de se placer sur des actions à dividendes. Tout simplement parce que en plus de profiter d'une tendance, euh, on va dire, sur du long terme plutôt haussière des actions, c'est en plus de ça profiter eh bien, de la distribution de dividendes qui est réalisée chaque année, soit au trimestre, soit peut-être tous les six mois ou tous les ans. Et l'idée, si tu veux, c'est que tout simplement cet argent qu'on va collecter, hein, puisque les entreprises distribuent des dividendes, enfin du moins celles que j'ai sélectionnées, eh bien tout simplement, c'est de renforcer hein, ton portefeuille et se replacer à nouveau cet argent qui est disponible. Et l'idée, c'est, tu l'as compris, c'est de profiter notamment des intérêts cumulés et de faire en sorte qu'on va tout simplement grossir son portefeuille chaque année pour qu'à un moment donné, on ait suffisamment pour pouvoir se dire Ok, là, je vais maintenant pouvoir commencer à en prendre une petite partie chaque mois pour me verser tout simplement une rente mensuelle et tout simplement bah, aller dans un principe de schéma de revenus passif, comme je l'explique depuis très longtemps sur cette chaîne YouTube. Donc pour ça, moi, j'utilise eh l'application Trade République. Tout simplement parce que c'est une application qui est très ludique, très facile, mais c'est surtout que c'est une application qui peut te permettre, si par exemple tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, eh bien d'investir des fractions d'actions. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligé d'acheter une action complète. Un exemple, si tu as l'action Apple qui est à 150 dollars, eh bien peut-être que toi tu souhaites diversifier un maximum et c'est ce que je te, re, je te recommande, de diversifier, d'avoir un maximum d'actions dans ton portefeuille pour diluer les risques. Eh bien justement, si tu as très peu de somme d'argent à investir, je vois par exemple mon fils qui investit tous les mois une certaine somme d'argent, bah forcément il ne peut pas se permettre de prendre une action complète Apple. Parce que ça veut dire que du coup, il n'a plus rien derrière. Et donc, ça veut dire qu'il ne va pas du tout diversifier. Là, l'idée est, grâce à cette application Trade Republic, eh bien, on peut investir une somme d'argent. C'est-à-dire qu'on décide de ne mettre par exemple que 10 euros, 20 euros, 50 euros. Et ça, on va dire, tu peux le faire sur l'ensemble des actions et voir aussi sur les ETF. Donc ça, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, Trade Republic eh bien, vient d'annoncer, et c'est nouveau pour ce mois-ci, on peut le faire de manière, euh, quand on souhaite, alors qu'auparavant, il fallait absolument un plan euh, programmé. C'est-à-dire qu'il fallait tous les mois s'engager à placer une certaine somme d'argent pour pouvoir profiter de ce système. Là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout besoin de ça. En fait, on peut dès maintenant décider de rentrer par exemple sur une action Apple puis dire bah, « moi, je mets 10 euros, je prends une portion de cette action. Si par exemple, tu n'as que 100 euros à placer, bah, tu peux très bien mettre 10 euros sur 10 actions, ce qui te permet de diluer absolument ton risque. » Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette application qui fonctionne très très bien avec des frais Très limité, puisqu'on parle de 1 euro par action, donc euh, enfin par ordre, pardon. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Si toi aussi tu souhaites eh bien trader via Trade Republic, je t'ai mis un petit lien affilié à découvrir tout simplement dans la partie description de cette vidéo et ça va te permettre de profiter notamment d'un bonus lors de ton. Inscription. Ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone, on va faire déjà un petit point par rapport à ça et par rapport aux analyses que j'ai pu, euh, pu réaliser, on va voir ensemble bah, les actions que je vais renforcer et on va tout simplement bah, trader directement en live sur mon téléphone. Donc on se retrouve eh bien, sur mon téléphone, je lance l'application Trade République. donc sur mon portefeuille j'ai 8680 euros sachant que j'ai placé et j'ai envoyé tous les mois 2000 euros. Là, sauf la première fois où j'avais placé 3 000 euros, donc ça fait normalement un total de 9 000 euros. Là, tu vas me dire « Waouh, tu as perdu 343 euros ». Bien évidemment, puisque comme je te l'ai dit, aujourd'hui on est sur une tendance baissière, mais je m'inscris dans un schéma haussier sur du long terme. d'accord Première chose. Et deuxième chose, justement, vu qu'on fait on rentre sur le marché, on va dire tous les mois, c'est-à-dire qu'on on fait ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que tout simplement, on investit de manière assez régulière tous les mois sur les marchés, eh bien ça nous permet d'avoir un point creux puisqu'on va renforcer les actions. Et donc, même si tu l'avais acheté à un niveau beaucoup plus haut, vu qu'aujourd'hui, elle a descendu, eh bien, toi, tu vois, ça va te permettre de faire un prix moyen, on va dire, par rapport à tes actions. Alors, certains vont te dire qu'il faut rester liquide, c'est-à-dire qu'il faut attendre, attendre, attendre. Oui, enfin attendre, attendre, c'est aussi euh, se laisser euh, complètement emporter par l'inflation qu'on est en train de connaître aujourd'hui qui fait que notre, notre argent se déprécie. Moi, à mon sens, si tu es vraiment sur un, euh, comment -je, sur, euh, sur un objectif long terme, au contraire, c'est des points d'entrée pour toi. Hein, c'est-à-dire que tu vas rentrer sur, sur euh, même des positions ou renforcer des positions et du coup baisser finalement ton prix d'achat. Encore une fois, parce qu'on est sur une projection long terme. Mais c'est aussi que... Comme le dit Warren Buffett, hein, quand vous sélectionnez une action, c'est est-ce que vous croyez dans l'entreprise Est-ce que vous pensez sincèrement que l'entreprise eh est prometteuse et que dans les dix prochaines, quinzaines, vingtaines d'années, eh c'est une société qui au contraire va être innovante et va faire que son cours va augmenter Et si vous êtes dans ce schéma-là et que vous croyez dans l'entreprise, dans ce café, eh bien il ne faut pas hésiter à investir. Ça ne sert à rien d'attendre forcément le point le plus creux puisque de toute façon, on ne le connaîtra jamais le point le plus creux. On ne saura jamais finalement... Quand sera le point le plus creux. Le dernier qu'on a connu, c'est celui pendant la période du Covid, mais on n'est pas du tout certain que déjà on va atteindre les mêmes niveaux, mais c'est surtout à quel moment ça va repartir. Donc à mon sens, ce mois-ci, alors certes, je ne vais pas investir comme je fais les mois précédents, c'est-à-dire habituellement j'investis 2000 euros tous les mois. Là, ce mois-ci, je vais investir un petit peu moins parce que je vais me garder une partie en liquide, tout simplement en cash. Et l'idée, si tu veux, c'est d'attendre de plus belles opportunités encore qui vont se présenter, mais ça ne m'empêche pas quand même de renforcer ce que je suis en train de faire ce mois-ci, tout en gardant quand même une partie de liquidité pour saisir des éventuelles opportunités qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, puisqu'on le sait, on est quand même sur un schéma plutôt euh, baissier. Donc, aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, c'est vrai qu'on est plutôt sur un schéma assez haussier sur quand même pas mal d'actions. Alors, on peut faire un petit point justement sur la distribution de dividendes. Donc, on voit par exemple que Rality Income m'a envoyé bah, aujourd'hui 2,82 euh, €, 1,76 donc de Taiwan Semi Conducteur, 2,71 de Vichy Properties. Euh, en début de mois, j'avais tout. Donc voilà, ça c'est mes dividendes à l'instant T pour le mois d'octobre. Donc comme tu le sais, je fais des investissements programmés sur PepsiCo, Coca-Cola et Johnson Johnson. C'est-à-dire que tous les mois, j'investis 100 euros sur ces différentes actions. Quand je fais ça, tout simplement, ça me permet eh bien de ne pas avoir de frais. C'est-à-dire que Trade Republic ne te prend aucun frais, c'est hein, totalement gratuit parce que tu as mis en place des investissements Programmé. Donc je vais les conserver pour l'instant, ça me paraît plutôt bien. Mais ce que je te propose, eh bien, c'est que tout simplement on fasse un petit point sur les actions que j'ai aujourd'hui euh, euh, en investissement programmé et les actions que j'ai prévues de renforcer ce mois-ci, dont une sur laquelle je vais rentrer, que je n'avais toujours pas en portefeuille et que je vais tout simplement investir aujourd'hui. Alors on se retrouve sur mon écran. Donc moi ce que je vais te proposer, c'est déjà de te faire voir une petite map tout simplement de différentes... Euh, euh, de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une petite map un petit, que, qui va te permettre de tout simplement avoir un aperçu un petit peu plus important de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, tout simplement, donc là, ici, on a donc tout ce qui est technologie, communication. Euh, là, tout, tout ce qui est défensif, les actions qui sont plutôt défensives, donc Coca-Cola, Pepsi, Walmart etc. Donc si on fait le point sur bah, aujourd'hui, au moment où je te fais cette, cette vidéo, bah, tout est en vert grosso modo puisqu'on est sur un schéma plutôt haussier aujourd'hui. Euh, si on fait le point sur le mois, hein, très clairement, on est plutôt sur un schéma baissier. Euh, on voit bien euh, les différentes euh, baisses des différentes actions. Et si on regarde un petit peu sur l'année, et eh bien sur l'année on est quand même globalement plutôt baissier sauf sur tout ce qui est euh, donc là, c'est tout ce qui est euh, eh bien, produit euh, tout simplement pharmaceutique et autres, ou qui reste globalement positif. Voilà. Mais on voit quand même que le reste est globalement en rouge par rapport à toutes les actions. On voit Amazon, par exemple, qui a perdu quand même, mine de rien, euh, 33%, Microsoft, 21%, Apple, qui reste quand même, quand même globalement stable. Bon, justement, on va en parler aujourd'hui. Euh, et Google, hein, qui, Meta, notamment, qui a perdu, enfin, Meta, qui a perdu 28%. Alors moi, je ne suis jamais allé sur Meta parce que tout simplement, il ne distribue pas de dividendes et je préfère encore attendre parce que je pense qu'il y a encore des bons points d'entrée à venir prochainement. Donc là, c'était une vision de la map globale, on va dire, sur les différentes, différentes actions boursières qui composent le S&P 500, comme tu as pu voir ici. Donc, si on regarde un petit peu ce que fait Pepsi. Donc Pepsi, tu le sais, je suis sur un investissement programmé chaque mois donc de 100 euros. Donc, sur un an, on est plutôt sur un schéma, euh, on a plutôt une progression, au contraire, ce Pepsi. Et on va dire, aujourd'hui, on a une recommandation donc, à l'achat euh, sur, cette, sur cette action. Euh, si on prend un schéma sur 5 ans, on a quand même, mine de rien, une progression qui est assez linéaire. Donc effectivement, il y aura des variations, hein, comme je te l'ai dit. Notamment, il y a eu une, une grosse baisse en, de, en 2020 pendant la période du, donc, du confinement, euh, bah, du Covid, hein, la découverte du Covid. Euh, mais on voit bien qu'on est quand même sur un schéma globalement haussier de manière générale. Donc pour moi, m'inscrire sur Pepsi n'est pas du tout déconnant. J'avais déjà expliqué pourquoi dans les précédentes vidéos. Et notamment aussi sur la distribution de dividendes, puisqu'on a quand même une distribution de dividendes depuis plus de 49 ans une croissance depuis 5 ans de 7,39%, un payout ratio de 66,9% euh, et on a une distribution de dividendes par rapport au cours de l'action qui est à 2,66%. Donc tout ça est très cohérent et à mon sens, c'est une action sur laquelle je veux absolument continuer à investir chaque mois. Donc PepsiCo, on va continuer à rester à 100 euros tous les mois. On a ensuite McDonald's, pareil, je donc j'investis 100 euros en automatique, tous les mois. Et là, eh bien, pareil, on a plutôt des recommandations à garder ou au contraire à acheter. Une augmentation, c'est à peu près flat depuis un an. Hein, on voit bien, et quand même des grosses baisses et des grosses hausses assez régulières. Euh, on a, pareil, pour McDonald's, une distribution de dividendes depuis plus de 20 ans, avec une croissance de quasiment 8% chaque année. Pareil, un défil, donc un ratio entre le cours de l'action et la distribution de dividendes qui est à 2,47%, ce qui est à peu près, on va dire, assez moyen. Euh, avec un annual payout à 6,08$ et un payout ratio à 55,30%. McDonald's, franchement, bah, j'avais déjà expliqué pourquoi cette entreprise, j'y croyais, déjà aussi parce que, mine de rien, Warren Buffett l'a en portefeuille. Donc ça me paraît important. Euh, aussi de s'inspirer des plus grands, bien évidemment. Donc ça, on va continuer cette action. On a ensuite Johnson et Johnson. Donc on l'a vu notamment par rapport à la map, puisque Johnson et Johnson, on voit bien que c'est quand même des, des actions euh, qui sont euh, depuis un an toujours en progression, contrairement à, à l'inverse. Donc en fait, elles font complètement l'inverse du marché. Donc Johnson et Johnson, bah déjà pour cette raison-là, c'est aussi qu'on a quand même des belles recommandations à l'achat. Euh, on a euh, là des points d'entrée qui sont plutôt intéressants, Ici. Hein, par rapport aux différents points hauts, puisque le point haut est à 186 dollars. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 100, euh, 165 euh, dollars. On a, pareil, des belles distributions de dividendes, donc avec une distribution depuis 59 ans sur le dividende un payout ratio à 43,14, et pareil, on a un dividend yield à 2,71. donc le ratio par, donc de distribution de dividendes, le rapport entre distribution de dividendes et le cours de l'action. Donc, pour moi, c'est... Toujours des entreprises sur lesquelles il faut aller. Pareil, Johnson Johnson, mine de rien, fait partie du portefeuille de Warren Buffett. Donc, tout ça, sont des entreprises, à mon sens, qui sont stables et qui sont prometteuses et dans lesquelles, moi, je me, je me projette dans les, les 10, 15, 20 premières années. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait venir impacter ce type de société. Donc, on va laisser tout simplement bah, continuer hein, nos différents investissements <cười> qu'on a euh, donc de fixer, de programmer sur eh bien Trade Republic. Alors, l'action moi-ci ce mois que je voudrais renforcer, c'est tout simplement l'action Apple. Puisque euh, moi, je m'inscris vraiment, encore une fois, dans un schéma vraiment long terme. Et aujourd'hui, une action comme Apple à 145 dollars, c'est, si vous souhaitez rentrer, un bon point d'entrée. Mais ça peut être aussi un bon moyen de renforcer. Puisque, bah, on voit bien, euh, c'est une action qui est montée jusqu'à 182 dollars et qui, je pense, va continuer à augmenter. Donc, l'acheter aujourd'hui à 145 dollars me paraît... Euh, pas du tout déconnant et plutôt pertinent. Donc c'est pour ça que c'est une action que moi je vais renforcer à nouveau. On a une distribution de dividendes qui n'a rien de, de foufou, euh, puisqu'on n'a qu'une distribution de 0,65%, mais on sait aussi que euh, c'est une société qui investit énormément, hein, qui est beaucoup dans la recherche-développement, qui va tout le temps chez nous de nouveaux produits. Donc là, j'ai envie de vous dire, certes, euh, les, la distribution de dividendes est plutôt faible, mais on est quand même sur une entreprise qui est très très très prometteuse. Euh, voilà, puisqu'ils ont un payout que de 14,69%, mais on a quand même, mine de rien, une croissance de dividendes qui est assez régulière, cette entreprise-là. Donc, pour moi, Apple, c'est vraiment une société sur laquelle je veux absolument aller. Et du coup, je vais tout simplement, ce mois-ci, renforcer mes actions. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone et qu'on fasse, eh bien, tout simplement, euh, la. Là, tout simplement, la, le trade en live. Donc, on va tout de suite y aller. Alors, là, ce que j'ai prévu pour cette action, eh bien, c'est d'aller en chercher deux. Donc, on va tout simplement aller chercher cette action. Voilà, Apple. Donc, 147,38 Donc, on peut regarder aussi un petit peu ce qui est dit ici. Euh, donc, les analyses, voilà, euh, l'ont mis sur un prix plutôt moyen à 188,39 On a une recommandation à l'achat à 86 Donc, ce que je vous propose, bah, tout simplement, c'est qu'on en prenne, alors non pas en valeur pour celle-ci, mais on va tout de suite en prendre et eh bien au prix du marché. Donc, on va prendre deux actions au prix du marché, ce qui porte le total à 294,80 Suivant, acheter. Et c'est dans la poche. Alors une autre action aussi sur laquelle je voudrais euh, renforcer, puisque je l'avais déjà en portefeuille, c'est l'action donc Realty Income. Donc Realty Income, j'en ai parlé plusieurs fois. Bon, vous le savez, moi j'ai quand même j'aime beaucoup l'immobilier. Alors même si l'immobilier, on le sait, va avoir une tendance plutôt baissière ces prochaines, prochaines semaines, prochains mois, on le sait. Le fait est que ça reste une excellente entreprise, mais c'est surtout que là il y a un très bon point d'entrée pour ceux qui ne sont jamais rentrés ou tout simplement pour renforcer, puisqu'on a une très forte chute là qui vient d'arriver euh, depuis, euh, depuis deux mois. Et du coup, on a une action qui est à 58,27$. On a une recommandation à l'achat qui est quand même relativement forte, euh, sachant qu'on est au plus bas hein, par rapport à l'action. On voit bien euh, ici, on est vraiment au plus bas. C'est comme une action qui est montée jusqu'à 76,06$. Euh, sur cinq ans, on peut aller voir un petit peu, hein, on voit bien que c'est... Une action qui est quand même une tendance haussière. Alors, certes, qui a complètement dégringolé en 2020, mais on sait pourquoi, puisqu'on a été confiné. Et là, on a une belle dégringolade. Ça peut continuer, bien évidemment, mais je pense qu'on a quand même un bon point d'entrée. Parce qu'on a vu quand même ce qui s'est passé avant la crise donc du Covid. C'était une action qui était quand même, bien, qui était quand même relativement haute. Donc à mon sens, ça a été parti pour reprendre le même schéma, sauf que là, bah, on, a, on vient de, donc de rentrer dans une période compliquée, hein, je ne vous apprends rien. Euh, donc là, pour moi, je pense que c'est une belle opportunité et franchement, celle-ci, je vous la recommande vraiment. Euh, donc là, typiquement, puis encore une fois, c'est une action que je comprends. C'est-à-dire que c'est dans l'immobilier, ce qu'ils font, bah, c'est tout à fait compréhensible. On peut regarder aussi, je n'ai pas forcément dans cette vidéo rentrer dans les détails du bilan puisque on a voilà, plein d'indicateurs ici que je vous invite à consulter. Qui vous font voir et eh bien c'est une entreprise qui a vraiment beaucoup de cash euh, qui a une, une belle distribution de dividendes qui a une belle croissance également euh, voilà on a quand même un, une société qui à mon sens euh, est plutôt intéressante pareil aussi sur la distribution de dividendes puisqu'on a une croissance des dividendes depuis plus de 25 ans on a mine de rien un, une distribution donc un rapport de donc de 5,18% ce qui est quand même pas rien hein. un pay-out ratio qui est important mais Bon, c'est chaque année globalement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans l'immobilier, c'est qu'ils ont pour obligation à reverser la totalité des loyers collectés. Donc, c'est pour ça qu'on a des à out ratio qui sont juste incroyables. Et on a une croissance de 3,94% depuis 5 ans. Euh, donc, ça, c'est vraiment une société, voilà, à mon sens, que je recommande et sur laquelle je vais renforcer tout de suite mes positions. Donc, on retourne tout simplement bah, sur Trade Republic, comme je vous le disais. Et là, cette fois-ci, c'est une action. Alors, on va y aller immédiatement. Tac. Donc, Realty, Realty Income, nous y sommes. Euh, donc, 59 euros. Euh, des distributions de dividendes tous les trimestres. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous l'ai fait voir juste en amont. Euh, donc, on a. Les analystes estiment que c'est une action qui vaut normalement 117, euros. Donc, vous voyez qu'on est largement en dessous. On a une recommandation à l'achat que de 39%. Une conservation à 61%. Moi, c'est vraiment un, une, une action sur laquelle je veux aller. Donc, je vais en prendre du coup eh bien, 4. Voilà, je valide, j'achète et c'est dans la poche. Allez, on continue donc nos investissements. Il ne me reste plus que deux. Donc là, du coup, je vais renforcer également sur Microsoft puisque j'avais déjà des actions. Alors, Microsoft, je pense que je vous apprends pas du tout qui c'est. Euh, à mon sens, c'est une entreprise qui est, enfin, comme Apple, hein, c'est vraiment deux entreprises qui sont hyper prometteuses dans le domaine de la technologie. Là, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on a un bon point d'entrée ou un bon point pour renforcer puisque bah, depuis un an, c'est une action qui a perdu 21%. Hein, on parle de Microsoft, les amis, donc c'est quand même pas rien. Microsoft, c'est juste une énorme entreprise qui a plein de projets dans les, dans les tuyaux, qui gagne énormément d'argent, qui fait des rachats d'entreprises hyper prometteuses, enfin bref, c'est juste incroyable. Donc là, on est vraiment sur un point d'entrée très bas, hein, puisque on voit bien qu'au plus bas, on était à 219, là aujourd'hui, on peut l'acheter à 239, aller monter jusqu'à 349, et on voit bien les recommandations plutôt à l'achat de cette action. Donc là, on a une belle chute. Donc là, je pense que c'est un bon point d'entrée. Peut-être qu'elle avait encore baissé, bien évidemment, peut-être de 10-20%. Mais comme je vous le disais, on s'inscrit dans une logique plutôt long terme. Donc pour moi, c'est un bon point d'entrée. Euh, distribution de dividendes. Là, pareil, on a une énorme sécurité des dividendes. Hein. Euh, on est sur du grade A+. Donc là, c'est juste incroyable. Distribution depuis plus de 17 ans. Une croissance des dividendes qui est de quasiment 10% donc depuis 5 ans. Alors peut-être que là effectivement avec la crise qu'on a aujourd'hui, peut-être que cette action va avoir tendance à, à la distribution peut-être être un petit peu moins pour cette année, mais ça reste à démontrer. PAYOUT ratio de 26%, c'est normal, ils investissent beaucoup dans, dans le développement de leurs de leur, de leur produits. Euh, donc Indiville à 1,15%, c'est vrai que c'est plutôt faible, on va pas se reconnaître, on va, on va pas se mentir, mais euh, ça reste quand même à mon sens un bon investissement, du moins plus. Enfin moi ce que j'entends par un bon investissement, c'est un investissement où je crois dans l'entreprise et je reste convaincu que c'est une entreprise prometteuse pour les 10, 15, 20 prochaines années dans lesquelles je suis plutôt safe et on, on le voit bien d'ailleurs par rapport à ces différents chiffres et encore une fois on pourrait aussi aller beaucoup plus loin dans les analyses, mais l'idée c'est que cette vidéo soit assez rapide, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans les analyses par rapport aux différents chiffres de cette société. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement qu'on passe sur mon téléphone et que tout simplement, on renforce eh bien, cette action. Donc, on va aller sur eh bien, donc, Microsoft. Hop. Microsoft. Voilà. Donc, on a euh, distribution de dividendes, bah, pareil, tous les trimestres. Une recommandation des analyses à 338 euros. Et là, on, on a carrément 92% d'avis à l'achat sur cette action. Donc, on va y aller et on va en prendre une tout simplement. Ce qui porte à 242,85€ mon point d'entrée sur cette action. Je l'avais déjà en portefeuille, mais je viens renforcer. J'achète et c'est dans la poche. Et enfin, donc une dernière action donc, euh, sur laquelle je vais renforcer puisque je l'avais déjà en portefeuille, c'est l'action Visa. Pareil, Visa fait partie des entreprises dans laquelle Warren Buffett notamment a investi. Euh, moi, ça ne me paraît pas du tout déconnant. Je pas besoin de vous présenter qui est Visa, hein, les cartes bancaires. C'est surtout qu'aujourd'hui, face à l'inflation qu'on est en train de connaître, bah forcément les prix augmentent et bah pour payer je pense qu'on est tous fait pareil pour la plupart donc on utilise quand même beaucoup nos cartes bancaires donc à mon sens investir sur visa est pas du tout déconnant reste une entreprise prometteuse reste une entreprise qui sera toujours là dans les 10-15 prochaines années donc investir sur ce genre d'entreprise encore une fois c'est à mon sens une entreprise porteuse dans laquelle je crois et que encore une fois il y a un point d'entrée qui reste globalement intéressant donc je vais tout simplement renforcer euh, cette action puisque bah, depuis un an, c'est mine de rien, c'est une action qui a perdu 18%. Euh, si on prend sur 5 ans, on voit qu'on était quand même sur une phase globalement haussière jusqu'à euh, jusqu la fin 2021. Hein. Et depuis 2021, bah, on a plutôt une décroissance mais qui est liée clairement à la conjoncture actuelle alors qu'on était quand même sur un schéma quand même globalement haussier. On voit bien la grosse tendance sur les 5 dernières années. Donc investir ce type d'entreprise ne me paraît pas du tout déconnant. On a aussi une distribution de dividendes qui est très safe, bien évidemment, on le voit ici. Euh, certes un dividende qui est donc un rapport donc de un pourcentage de distribution par rapport aux euh, donc aux actions de 0,80 ce qui est pas beaucoup. On on va pas, on va pas se mentir, mais on a une croissance des dividendes depuis 13 ans, euh, une croissance de 17,8 depuis 5 ans. Euh, donc Entreprise sur laquelle je veux aller, hein, on ne parle, parle pas d'une petite boîte quand même là ici. Euh, pareil, pouvez vous pouvez aussi aller sur les différents euh, euh, schémas, euh, on va dire tous les différents euh, euh, comment dirais-je, différents tableaux liés à l'aspect la, finance, à la valeur de, de l'action, à la croissance, hein, 24% de, de croissance sur cette entreprise. Euh, les revenus ont croit de, de depuis, depuis 3 ans de 8%, 5, euh, quasiment 10% depuis 5 ans. Bon, on voit bien que c'est quand même des entreprises qui sont euh, bah, très très prometteuses. Euh, la performance qu'elle pour le coup, a chuté ces, dernières, euh, ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années. Mais on voit bien que globalement, hein, depuis 3 ans, on a 4,11%, 5 ans, 72,26% et depuis 10 ans, 420%. Donc, ça me paraît être une entreprise avec un bon point d'entrée. Un operating income qui est juste incroyable, incroyable là, euh, comme vous pouvez le voir. Euh, du cash, il euh, y en a, il hein, n'y a pas de souci, on le voit ici. Euh, voilà, donc pour moi, ça me paraît être une entreprise sur laquelle on va aller, et donc bah, tout simplement, du coup, ce qu'on va faire, et eh bien, c'est qu'on va passer sur mon téléphone et on va renforcer tout simplement cette action. Voilà, donc on se retrouve, et eh bien, sur mon téléphone, donc on va renforcer Visa. Voilà, donc Visa. Euh, on a distribution de dividendes tous les trimestres, comme vous pouvez voir ici. Une recommandation, enfin les analystes, l'analyse plutôt à 262 euros. Une recommandation à l'achat qui est quand même très forte à 86 euh, Donc, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement qu'on y aille, on prenne une action suivant, acheter et c'est dans la poche. Alors du coup, ce que je vous propose qu'on regarde maintenant tout de suite, ce que du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il me reste un solde de 1000 euros. Hein, c'est à dire qu'en gros, bah, tous les mois, j'envoie mets, j'envoie 2000 euros, sauf la première fois où j'avais envoyé 3000 euros pour constituer mon portefeuille. Là, il me reste 1000 euros. Eh Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on les laisse déjà d'une part parce que on a nos investissements programmés des 300 euros qui sont prévus en début de mois. Mais c'est surtout que les 700 euros qui vont rester, eh bien, je vais me les garder ici, tout simplement, en cash disponible, prêt pour saisir des éventuelles opportunités pour le mois prochain ou dans les prochains mois. Hein. Donc, euh, ce mois-ci, j'aurai investi réellement que 1300 euros, contrairement aux 2000 euros que je fais habituellement. Et voilà, on verra tout simplement comment les choses vont évoluer dans les prochains mois. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ici. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Euh, Rendez-vous le mois prochain pour le même bilan, le bilan de mon portefeuille. Et tout simplement, vous puissiez suivre mes différents investissements. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle vous a plu, bien évidemment, ou la recommande à un ami. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces différents investissements. Est-ce que vous avez prévu également euh, d'investir peut-être sur certains indices sur lesquels qui sont très prometteurs. N'hésitez pas bien entendu à partager votre expérience. Hein, comme, comme vous le savez, euh, aujourd'hui, ces investissements moi, sont, sont faits grâce au cash flow que j'ai disponible qui est généré tous les mois grâce à mes investissements euh, immobiliers. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, ce cash flow, plutôt qu'il reste sur mon compte en banque et que cette inflation vienne tout simplement grignoter eh bien, mon épargne, bah, je préfère l'investir sur les marchés boursiers où je sais de toute manière, et ça j'en suis intimement convaincu, eh bien, que dans les 10, 15, 20 prochaines années, eh bien, cet argent au contraire aura... Euh, tout simplement augmenter contrairement à, à, à, à, mes, euh, comment à mes différents euh, euh, tout, tout, tout l'argent qui peut être placé au quotidien bah, sur des comptes bancaires on le sait où malheureusement bah, on n'a aucune rentabilité par rapport à ça au contraire l'argent se déprécie à cause de l'inflation mais ça je vous apprends rien les amis on a terminé comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo